Et est-ce que tu peux nous confirmer quantiquement que le plaisir est une valeur sûre pour le bonheur Je vais vous le démontrer Nous ne sommes pas une île séparée du continent, nous sommes riches de tous les autres, et les autres sont riches de nous, et donc c'est un peu la loi de l'univers, et le plaisir s'inscrit dans cette loi, dans cette dynamique. Donc vous voyez l'impact du quantique dans la construction ou dans l'accompagnement la, ou dans l'accueil du bonheur humain. Si vous avez compris la puissance de tout ça, vous pouvez mettre de façon intelligente cette puissance à votre service. Quand je dis à votre service, c'est-à-dire dans, dans une adéquation, dans une congruence avec qui vous êtes véritablement. Autant qu'on peut parler de bonheur humain, c'est les clés du bonheur humain.